DJ Deschamps, c'est DJ Snake. Il fait que de remixer l'équipe de France. On a deux mois de la Coupe du Monde. On n'a toujours pas d'équipe type. On vire Rabio, on le ramène. On vire Giroud, on le ramène. Wesh. DJ Deschamps, DJ des choix. On va faire des choix frappants. T'as Mbappé et Giroud. Ils s'entendent pas. Tu choisis l'un ou l'autre. Arrête tes conneries, Deschamps. Mbappé, il va se battre avec Giroud. C'est ça que tu veux. On va se taper la honte. Ils vont se battre devant tout le monde, devant les caméras. Du... Entier. Pareil pour Pogba et Rabio, ils s'aiment pas. fait un choix, mais fait un choix, bordel. On, va, on le fait à ta place. fait un sondage et nous on vote à des joueurs. Ils peuvent pas se voir. Ils s'aiment pas. Ils se supportent pas. Comment vous voulez faire une équipe avec ça Arrête de chercher la merde des champs. Arrête avec ton girou Il va faire une interview. encore ouais, ouais, vas-y, ouais. Mais il me laisse pas tirer les pénalty. Mbappé, c'est pas la tirer. Voilà, il va, foutre, il va foutre la merde, le gars. Je vous le dis maintenant. Je vous le dis même.